Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais vous donner une petite astuce simple et très pratique pour chasser la procrastination. Vous savez, cette tendance à vouloir remettre les choses au lendemain, cette astuce va vous aider à conserver votre motivation pour peindre ou pour faire du collage artistique. Alors, une des astuces pour vous encourager, pour vous aider à garder votre motivation, c'est d'avoir toujours une, une réserve de fond abstrait, prête à l'emploi, que vous pourrez ensuite tout simplement euh, peindre par-dessus, griffonner, euh, ou alors euh, faire du collage, etc. Donc ça, c'est une euh, préparation, c'est-à-dire c'est un peu de peinture qui me restait euh, dans ma palette, et au lieu de jeter, euh, de laver ma palette, etc., c'est de la peinture acrylique. Au lieu de jeter, euh, de jeter cette peinture, eh bien, je l'ai utilisée ici. J'ai badigeonné ce fond euh, dans l'idée, peut-être, que ça va me servir pour un prochain projet. Donc ça, c'est une préparation unie. Là, c'est avec un pochoir que j'ai disposé un petit peu. Ici, euh, j'ai un petit peu décalé vers, euh, vers le coin de la, de la feuille. Ici, euh, je l'ai euh, laissé plus ou moins euh, complet. J'ai un petit peu disposé une sorte de composition pour dynamiser un petit peu cette composition et pour euh, créer déjà un, un fond beaucoup plus... Euh, euh, plus en mouvement on va dire au niveau euh, euh, tout simplement de la disposition du pochoir mais aussi au niveau des couleurs là j'ai utilisé trois couleurs le jaune, le vert et l'ocre là c'est pareil aussi ce, ce n'est pas le même pochoir mais j'ai fait la même chose j'ai créé une sorte de euh, composition dynamique et j'ai utilisé trois couleurs la couleur du fond, c'est une couleur comme j'avais fait pour euh, le fond orange j'avais euh, badigeonné ma feuille avec une couleur euh unie plus ou moins et j'ai euh, lacé mes pochoirs j'ai tamponné par dessus avec de la couleur euh, bleue de la peinture acrylique et j'ai ajouté une deuxième une troisième couleur qui est le violet et avec cette couleur et eh bien on a un léger contraste sans qu'il soit trop euh, trop présent parce que si au cas où j'ai envie de peindre par dessus en blanc euh, ou alors de créer un sorte de glacis, je n'ai pas envie que les couleurs foncées ressortent et gâchent un petit peu euh, ma peinture. Donc pour l'instant c'est une préparation de fond, mais avec des couleurs moyennes, pas très contrastées et pas trop fades non plus. Et euh, soit je l'utiliserai hum, en, en peinture ou alors pour une... Euh, pour une couverture ou alors tout simplement pour un fond euh, que je vais euh, coller par-dessus des éléments, etc. Alors, ça c'est pareil, c'est-à-dire le, le reste de peinture, euh, le peu de peinture qui me restait, et eh bien tout simplement j'ai badigeonné ma feuille, une feuille de dessin, je pense, de 200 grammes, et par contre j'ai peint par-dessus à la peinture acrylique, dans l'esprit peut-être que euh, ça va me servir pour un projet de collage, ou alors de peinture, ou alors euh, carrément euh, dessiner par dessus. On ne sait jamais, pour l'instant je n'ai pas encore une idée de ce que je vais en faire, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des fonds déjà prêts. Là, c'est avec la peinture acrylique, vous voyez, ce sont des, soit des feuilles d'études ou alors tout simplement, euh, voilà, de sortes de brouillons comme ça. Et au lieu de jeter euh, la feuille, j'ai préféré euh, badigeonner par-dessus un peu de peinture euh, aquarelle et euh, pour créer une sorte d'harmonie de, de couleurs euh, qui va vers la, la couleur chaude à la couleur froide, qui pourrait me servir pour un prochain projet. Là, c'était euh, le test des, euh, des peintures acryliques de chez Action. Je voulais euh, tester l'opacité de la peinture et au lieu de, de peindre bêtement, ben, j'ai préféré euh, créer des petits euh, motifs comme ça de fleurs, etc. Là, c'est pareil. Je fais la même chose. En fait, c'était en même temps que je, je remplissais ce fond. J'ai travaillé aussi ce petit fond. Euh, dans l'esprit aussi euh, que ça va vous servir pour peut-être une page art journal, etc. Alors là, par contre, c'est un fond que j'ai réalisé avec du café. Donc euh, voilà, on peut toujours s'amuser avec euh, bah, tout simplement des aliments, euh, euh, que ce soit du safran ou alors euh, du café. Et euh, c'est sur une euh, feuille tout simplement d'imprimante. Donc, ça va certainement me, me servir pour un projet vintage. Alors, j'ai fait aussi la même chose pour celle-ci, sauf que j'ai ajouté un peu d'encre Easy Donc là, j'ai un peu plus travaillé cette page que, que l'autre. Ça va aussi certainement me servir pour un projet vintage. Là, par contre, c'est un fond qui n'est pas abstrait. C'est un fond qui a été, je veux dire, réalisé d'une manière volontaire et non pas pour une préparation d'un futur projet. Soit je vais laisser ce fond comme ça et l'utiliser pour une sorte de couverture ou alors pour un petit projet à 5 ou alors, euh, voilà, alors peut-être euh, euh, faire du découpage. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais pour l'instant, je me suis bien amusée à créer ce fond, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est avec la peinture acrylique de chez Action. Alors ici, pareil, je voulais tester un peu la peinture, et donc au lieu de la tester bêtement, j'ai pré préféré créer des motifs, etc. Et euh, jouer aussi sur la transparence. Là, je testais euh, mes feutres euh, Twin Marker et euh, au lieu de jeter euh, la feuille, et eh bien tout simplement, j'ai préféré badigeonner par-dessus avec de la peinture blanche euh, acrylique. Ça a fait réagir euh, euh, un peu l'encre de, de, de quelques feutres et c'est pour ça qu'on a un peu de couleur. Là, par contre, je me suis bien amusée à remplir cette feuille. J'ai pris de la peinture aquarelle, ce qui restait euh, d'un autre projet, et euh, j'ai un petit peu peint euh, à la va-vite, j'ai fait euh, un peu d'éclaboussure, j'ai pris, un de... pris une éponge et j'ai un petit peu tamponné un petit peu partout pour créer des effets de matière. J'ai aussi voulu créer un léger contraste entre les deux couleurs complémentaires j'ai joué un petit peu sur les masses de couleurs et c'est quelque chose qui va certainement me servir pour un pour un projet art journal mix média etc et là c'est sur une feuille A3 une feuille d'imprimante donc voilà ça c'est une astuce pour vous aider à à vous lancer rapidement dans un projet de peinture ou alors de collage, d'art journal, de mix média, etc. Donc, au lieu d'avoir la flemme, euh, c'est-à-dire de vous décourager à faire sortir vos peintures, etc., eh bien, vos peintures, vos fonds, je veux dire, euh, sont, sont déjà prêts et n'attendent qu'à être développés. Donc, c'est à vous de voir maintenant ce que vous allez en faire. Une fois que vous avez préparé vos fonds, ensuite, vous allez juste développer au fur et à mesure votre créativité, mais vous aurez au moins une, une base déjà prête, c'est-à-dire que tout ce que vous avez préparé, vous le mettez dans un classeur et à chaque projet, que ce soit Mix Media ou Art Journal, etc., ou du collage artistique, eh bien vous ressortez le fond qui vous semble euh, voilà propice pour euh, la technique au lieu d'aller acheter des blocs de feuilles. C'est vrai que les blocs de feuilles de chez Action ne sont pas chers, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, original, beaucoup plus créatif euh, et euh, et personnel de créer vous-même vos fonds. Alors maintenant, vous savez comment stimuler et conserver votre motivation pour pouvoir des pages art journal, mix média, collage artistique, etc. Donc avoir toujours sous la main quelques fonds déjà préparés, ça va vous éviter de procrastiner et de reporter le projet au, au lendemain ou un autre jour. Donc maintenant euh, je vais réaliser une petite euh, peinture, un petit fond que je vais certainement utiliser pour euh, du collage artistique. Donc pour l'instant je ne vais que préparer le fond. Et euh, dans un futur projet, j'utiliserai ce fond. Et euh, je vous demande de faire euh, euh, autant, je veux dire de faire la même chose. C'est dès que vous avez un petit peu de peinture de côté, ou alors que vous avez envie de peindre, mettez-vous à la préparation de fond. Ne vous posez même pas la question ce que vous allez en faire. Commencez avec les couleurs que vous avez. Moi, je vais utiliser ces petits pots des, des les dilutions paint. Euh, donc, je vais euh, commencer à faire quelques petites tâches de peinture comme ça avec les couleurs que, que j'ai sous la main vous faites la même chose si vous en avez euh, je veux dire si vous avez plus de couleurs et eh bien essayez de mélanger les couleurs et au fur et à mesure ça va vous donner d'autres idées si vous avez des pochoirs utilisez-les c'est ce que je vais faire je vais utiliser un pochoir et, et donc voilà amusez-vous c'est surtout euh, détendez-vous dans dans, dans cette réalisation et ça va vous donner euh, d'autres euh, d'autres inspirations et peut-être d'autres idées pour, euh, pour d'autres projets. Voilà. Alors euh, sincèrement, euh, vous allez voir qu'une fois que vous allez vous y mettre, vous allez voir que ça va vous apaiser. Cette activité va va vous détendre parce que vous allez vous laisser emporter par le hasard surtout surtout par le hasard je m'explique vous allez euh, si vous voyez bien ce que je suis en train de faire c'est du n'importe quoi je, je place quelques touches quelques traits on peut très bien regarder la télé écouter euh, quelque chose ou alors euh, voilà discuter et en même temps peindre là on est en train de marier quelques couleurs de créer une petite harmonie de couleurs etc et puis après euh, une fois que vous allez remplir la surface et eh bien prenez euh, euh, un pochoir ou alors prenez une éponge et prenez une autre couleur un peu plus claire ou plus foncée et euh, vous allez euh badigeonner ou alors euh, éclabousser ou alors euh, tout simplement euh, marquer votre pochoir par dessus et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez expérimenter les outils que vous aurez sous la main eh bien ça va faire ressortir quelque chose et même si vous considérez que vous avez raté votre euh, votre fond euh, ce pour moi ce n'est jamais raté parce que ce sera toujours quelque chose qui va vous servir pour euh, Peut-être un projet art journal, peut-être pour euh, du collage artistique. Donc on aura toujours besoin que ce soit des couleurs propres ou des couleurs euh, sales, on va dire entre guillemets. On aura toujours besoin de, de, de support, de, de, de la matière. Donc voilà, c'est euh, une, une expérience qui est euh, très enrichissante, très relaxante et surtout qui vous emporte, vous allez être emporté non seulement par le hasard, mais aussi par la créativité, ça va venir au fur et à mesure. Alors maintenant je vais ajouter une couche supplémentaire de peinture blanche et pour cela je vais utiliser du gesso. Je vais utiliser ces petites éponges que j'ai achetées de chez Primark et je vais utiliser euh, deux pochoirs. D'abord celui-ci que je vais tamponner par dessus pour extraire ces motifs et puis après je vais utiliser le deuxième pochoir pour avoir d'autres motifs et pour avoir un fond beaucoup plus euh, dynamique. Euh, enrichi de motifs et avec des euh, motifs qui sont semi transparents parce que je n'ai pas trop insisté sur euh, sur les couches de, de peinture de gesso je veux dire euh, pour garder une semi transparence alors euh, il faut savoir aussi que le gesso euh, normalement euh, s'utilise pour préparer les fonds mais voilà moi j'ai fait l'inverse je l'ai utilisé comme peinture blanche pour euh, pour extraire quelques motifs mais ça va aussi euh, me servir pour préparer mon fond parce que j'ai l'intention de travailler avec ce fond soit peindre par dessus ou faire du collage etc donc ça me convient parfaitement Voilà ce qu'il en est concernant ce petit tutoriel qui va vous encourager à préparer vos fonds à l'avance, pour vous encourager surtout pour vous booster et maintenir votre motivation pour vos, euh, pour vos prochains euh, projets, Art Journal, Mixed Media, etc. Donc c'est très très agréable d'avoir déjà une première étape déjà réalisée. Vous n'avez juste qu'à compléter euh, le travail ou alors l'utiliser pour... Euh, euh, en faire autre chose donc euh, si cette vidéo vous a plu mettez moi un pouce j'aime et euh, je vous en remercie vivement d'avance je vous remercie beaucoup mais vraiment du fond du cœur, pour tous vos j'aime pour mes précédentes vidéos ça m'a vraiment encouragé à vous produire euh, plus de vidéos et d'ailleurs j'espère euh, maintenir euh, ce, ce rythme donc, euh, dites-moi en, comment, euh, dites en commentaire euh, ce que vous en pensez, si ce style ou ce genre de tutoriel vous plaît. Euh, dites-moi aussi comment vous faites pour euh, maintenir votre motivation, que ce soit en peinture, euh, euh, en mix média, en art journal. Donc, euh, voilà, dites-moi euh, comment euh, vous procédez euh, de votre côté. Si euh, la vidéo vous a plu, euh, partagez-la euh, dans vos réseaux sociaux. Euh, euh, et euh, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'a pas encore été fait donc quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, pour d'autres vidéos, pour d'autres mises en ligne n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de dessin gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo je vous dis à bientôt